Bonjour les familles, bonjour les enfants, petits et grands, et bonjour les profs, et bonjour tout le monde. Bienvenue à l'année 22-23, et j'espère que tout va bien pour vous, et pour nous, les profs, et euh, bon courage